C'est pas n'importe quelle soirée parce que, mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'événement le plus important de ma vie. Je veux le café Alors, bien sûr, je vais rejoindre quand même le, le public et vous saluer et tout, etc. Vous êtes là, public Mon co-animateur devrait arriver. Il arrive, il arrive, il arrive. Alors, nous avons une régie, il s'appelle euh, Bibi. Salut, comment bon. allez-vous euh, voilà si vous connaissez, dégage, dégage dégage dégage ah, <rire> <rire> Donc déjà, expliquons les règles de base. On aura 10 émissions. Dans ces 10 émissions, on va avoir un petit tableur où vous pourrez mettre vos scores dedans. Vous avez une ligne avec marqué émission 1. On fait l'émission et ensuite ça calcule les points. Si vous êtes éliminé... Vous mettez 0. Si vous avez réussi à qualifier sur les autres manches, vous rajoutez 1 point. Et enfin, si vous avez réussi à choper la couronne, vous gagnez 2 points. Quand le résultat sera fait, au bout de la dixième, on verra le résultat et on pourra donner des récompenses. Oh, wow. Et du coup, voilà, on attend la réponse de Prover si euh, ses invités vont venir. Sinon, on va lancer. A few inches later. On peut lancer sans eux. Merci. Bon, parfait. Merci, Prover, pour tes dernières minutes. Elles ont servi juste à en perdre. Bref, on peut commencer le... Pro... <rire> <Du coup. rire> on peut lancer... Oui Ah je voulais juste savoir si tu m'entendais. D'accord. <rire> du coup... <rire> Donc c'est parti pour la première. Ah oh, okay. putain j'ai jamais joué alors, à ça. Alors. alors ça commence très mal. Un jeu euh, on doit travailler ensemble. J'ai jamais joué à ça de ma life. C'est Fall Guys <rire> Essayez le yolo mais je pense pas que ça va fonctionner. Ah bon bah merci ah. Mais je suis en train de vous faire le boulot là Oui Let's go Premier qualifié Je mets mon premier point. Alors qui je vais affronter Oh non je l'affronte pas ça Oh non non non non non, ah, non Allez va chercher ah, la Non, <rire> non, ouais, non pas simple hein. Non, non, non, non mais non, <rire> mais vas-y il est beaucoup trop fort <rire> Mais Dieu Mais sa mère Merde <rire> Je fais un, une brésil, je te, je te mets un point, voilà, comme ça après je te fais un septième point. C'est je suis sûr là. Ah, j'allais si bien. Ah pour non, <rire> Vu que c'est quand même la finale et que c'est sur une épreuve quand même assez dure, vous avez le droit de grave, j'ai envie de vous dire. Mais oui, putain! Non, ah <rire> bon! Bah, pas besoin. Je tiens à dire que j'ai choisi cette map sans que savoir que c'était cette map. <rire> hey, mais c'est du challenge, hein. J'ai tellement fait la merde. Oh, oh là là, oh voilà. genre! Ça, c'est la petite technique pour gagner oh, vraiment ouais, ouais. plus de temps. <rire> merde! Pour gagner plus de temps, ouh, ouais. Ouh, ouais. ouais. Ouais, ouais, largement, hein. Ouais. Mais t'es éliminé, basse, ça n'oublie pas. Le hot dog, j'ai envie de te bouffer. Le hot dog, j'ai envie de te bouffer. Les publicités pour PlayStation sont devenues vraiment plus agressives maintenant. La PS6. Maintenant, on a la 4DX directement dans votre salon. C'est ça. What the fuck? comme ça t'as sauté aussi haut? Bah, je sais pas. J'imagine que vous vous crabez tous. Et là, vous tous Oh non! Oh putain! non, le hot dog! C'est le le bouffe! fucking je me suis tout pris dans la gueule! Ah, tu t'en es pris un max Après, quelqu'un peut tomber aussi. laisse le si t'es si, si joueur, vu qu'on est streamer et qu'on veut tous les trois s'amuser, suicide-toi, bref. Voilà. <rire> oh. se, su, su, se suicider dans le jeu, hein, attention, hein. je donne le contexte Twitch, je donne pas euh, le suicide aux gens. C'est pas contre toi, Hugo, hein, faut le savoir. Hein. Ah, ouais, ouais. Hugo, je a ah, dans une planète, tu peux changer de plateforme immédiatement, oh C'est très grave, et malheureusement oh ça va oh pas T'inquiète pas, ça va plateforme Twitch, évidemment. Allez, allez, laisse-le, oh, bon oh dommage oh, oh, oh, oh. Comment voilà. c'est dommage Comment c'est dommage Oh le oh. laisse Oh laisse-le, laisse-le, laisse-le, laisse-le, laisse-le, Y a trop, là, putain laisse-le, laisse-le, laisse-le, laisse-le, laisse-le, laisse-le, le de... laisse de laisse-le, du le le laisse-le, le <rire> Et en attendant, nous pouvons entendre Bibi qui fait euh, son commentaire triste là donc euh, un petit message de ce petit voilà. problème, Bibi, s'il vous plaît. Ah, ah, j'ai envie de casser des trucs. C'est bien ce que je pensais, il a envie de casser ma télé. S'il te plaît, ne le fais pas. C'est la même. dernière encore. Casse mes boules. As dit, casse mes boules. Hein <rire> <rire> Si jamais t'as en envie. Il y a une personne qui est d'accord, visiblement. <rire> Vu qu'en attendant Bibi, je vais inviter celui qui va présenter son, son émission qu'on va voir. Il s'appelle Explosion. Et son vrai pseudo, c'est Dewan. Bonjour Dewan. Ah, bonsoir, bonsoir. Est-ce que tu peux bonsoir. nous expliquer ton émission euh, Explosion Honnêtement, j'ai juste choisi parce que le nom, c'était Explosion. Voilà. Mot qui a été introduit dans la langue française <coughs> grâce à à cette vidéo qui a été répandue sur le web avec Macron explosion bien évidemment évidemment, évidemment euh, du latin euh, explosum, qui ouais. veut dire euh, s'étendre de manière euh, rapide. Du coup, tu vas pomper quand Hugo Euh Ah, non <rire> Non, <rire> non et c'est Kevin qui gagne une place. Alors, du coup, exclusivité incroyable quand même, parce que c'est quand même la première victoire de Kevin. On va l'inviter dans le vocal. Bienvenue, Kevin. Ça fait quoi de gagner une première victoire sur la première épreuve Toilette. Ok, bah du coup, tu peux revenir dans le sol. Par contre, je viens de capter qu'il y a un ventilo pour ajouter un peu le challenge, donc faites attention. Il arrive, il arrive. oulala, oulala et Kevin sont bon. éliminés. Bibi est éliminé es aussi. Il ah, y'a a que Prower. Si Prower se qualifie, c'est une victoire de Prower. <rire> Prower, tu peux être incroyable. Ouais. Mais non. Notre <rire> suicide de Prower. Ah, je suis assez dégoûté. Ah, Norage malheureusement. Ah d'accord, elle a eu plus screen euh, Norage. <rire> Oh merde. Bonsoir, bonsoir. Euh, Je suis venu témoigner d'une certaine frustration. Bah tout si en là. plus, c'est ah. ce genre d'épreuve où c'est quand même assez long, donc. Euh, ah, c'est encore que... les hexagones là. Tous ces hexagones, là, ça me donne envie de faire un octogone avec. <tousse> <tousse> 560... Oula, t'as dit un autre fruit là. Ouais, avec non, mais mandarine. Je me suis. Oui, il, plus il dans a dit noix de coco. Banane, euh, ananas, ananas, orange, shanguine. orange shanguine, les sanguine, orange sanguine là, elle est sanguine l'orange, voilà, elle veut se taper. Moi je préfère avec les guines perso. Parce que les oranges sanguines. Euh... Ah, bien vu, eh. les 4 personnes sur la 15. Là, là, ouais, là, gros, on ouais. peut voir. Devon, euh, on voudrait un démonage très touchant du plus screen de Norah. Je, je suis dépité, euh, j'ai payé un PC 2000 balles pour qu'il me claque dans les pattes tous les 4 ans. Tous les <rire> Tu le nettoies Non mais depuis que je l'ai en fait, c'est ça, non mais cherche pas Est-ce que tu l'as déjà mis dans le frigo Euh, non mais il a pas trop le pot ouais. là, c'est <rire> au Est-ce que tu as déjà mis, mis dans, oh, ouais, dans le riz Ouais, je vais le foutre dans le riz, s'il fonctionne pas mieux. C'était chaud. Alors, je vais regarder Kevin pour changer. Ah, euh, c'était ouais, vraiment intéressant. Ouais, bien bien. Donc... Eh, tu dis, je regarde Kevin et ton direct, c'est <rire> <rire> En tout cas, là, là, les jaunes commencent à de plus en ouais, plus disparaître. Ah, très difficile. Hein. Bah... Bah, bien joué, on a tous gagné! Et du coup, ici. je prends les premières places, mais je peux prendre le Pikitus et j'ai fait de la merde. Ah, heureusement, Basta, Norage et Prover sont éliminés. <rire> ah, mais c'est Norage le hot dog! Oui, tu savais pas? Mais non! Ouais, basta, on est quand même à la 7 manche. Il <rire> regardait vraiment le hot dog en train de dire: Oh putain, je veux le <rire> vais le goûter. Oh, il y a un Mac? Oui. Et Hugo la pute Alors, euh. Oh. Oh. Passons! <rire> Ça dit les termes. Norage, euh je sais pas si tu nous entends, savoir si tu es prêt. je suis là, Je suis au bout de ma vie mais tout va bien. Ah, franchement, je comprends, je à cause de la chaleur. Ouais, à cause de la chaleur du PC qui va passer par la fenêtre aussi. Le but du jeu, c'est que une seule personne a une queue, c'est l'épreuve de la queue. Voilà, regarde, utilisez clic droit pour attraper la queue. J'y peux rien, c'est le jeu. Un autre joueur est bien la secouée. Bien secoué Ce qui me compte, ce n'est pas la période pendant laquelle vous avez tenu la queue, mais plutôt si vous avez la queue dans la dernière seconde. Donc, il peut que pendant toute la partie, vous n'ayez pas la queue, et jusqu'au dernier moment, vous réussissiez à la voler, et que donc, vous obteniez la victoire. Là, actuellement, Hugo décide de montrer qu'il est le meilleur, en essayant de garder la queue pour la prochaine minute à venir. Ah Basta qui récupère la queue Il ne reste plus que 4, 3, 2, 1... Oh, Hugo, vole mon ah c'est un pas On l'a Je me suis dit à tout moment oh, là il y a une chance là et après j'ai vu la queue j'ai fait oh Il a plongé sur ma queue Juste pour petit gag, juste pour petit gag. En tout cas on peut applaudir quand même que Dewan euh, s'amuse sur le Excel. Voilà on peut voir qu'il me soutient avec un petit euh, CR7. Alors, en tout cas je vais quand même oui. vous poser la question est-ce que le tournoi vous a beaucoup plu déjà pour l'instant oui Pour de c'est ou... oui non. Là, il y a de Et c'est Kevin qui a le pingouin S'il réussit à ramener le pingouin tout en haut, il gagne un point de plus voilà j'ai inventé cette règle <rire> on dirait un enfant qui essaie d'escalader quelque chose mais il arrive pas Merde. <rire> <rire> ah, NON je... Tu veux faire le commentaire à ma place? <rire> <rire> Eh bah vas-y! Le mec il arrête déjà sa carrière de commentateur. Bon, ça va eh une bah, journée. Ah ouais, j'en ai marre, je joue plus. Je vais du gâteau. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce tournoi émotionnel. Oh, on, on me dit que le joueur turc euh, va mettre des cordes en bleu. Te plaît. Merci. <rire> Pendant ce temps, Kevan, Kevan qui est à l'affût de son, de son adversaire, Lesnon, qu'on le rappelle, qui a battu tout à l'heure. C'est ouais, tout à l'heure, juste rien après. <rire> juste tout à l'heure là, c'est tout. <rire> Pendant ce temps, Kevin, un peu en retrait. Il est tombé, il est tombé, il est mort. Mais <rire> c'est tout, il est mort. Bon bah, on va faire ça. Ah, un il est sacréré. mort, bah, frère. Bah, tu veux dise quoi <rire> de plus, il est mort. Ah, les équilibristes, ça va être quelque chose. Ouais, Équilibriste, ou bien qu'on appelle la, la courbe du bitcoin. On va savoir qui sera le meilleur crypto <rire> de monnaie. <rire> <rire> on peut voir que Hugo est très adepte hein, du bitcoin. Pendant que les lance se, se tombent plutôt vers l'hétérom L'héthérum, ah là là qui monte en flash Pendant que Basta euh, malheureusement euh, envoie tous ses finances dans le dodge aïe, Malheureusement aïe aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe aïe aïe aïe Il est tombé, il a perdu Ah mais là j'avais investi aïe, aïe, aïe. dans le Luna là très clairement J'ai hein. C'est Hugo Geek, très grand, très grand joueur de Fall Guys Oh <rire> ah là là, qui a donné de, de tomber ah, Le combat final. Rit, Entre en les en deux bien. Entre les trois plutôt. Oui, il faut compter aussi, euh, Baby. Écoutez je, je débute, ok? Pourtant, tu fais la FTJ quand même, donc bon, tu devrais avoir une bonne carrière quand même, non? Tais-toi! Ça te plus ça! Pendant bon ce temps, votre commentateur mange un joli cheveux vinaiserie. Vinoiserie, j'ai dit vinoiserie. Vinoiserie à 22h30? Bah ouais, pourquoi pas? <rire> Why not? Ouais, j'avoue, il a raison. Ouais. C'est comme, comme les pas de cordes en bleu de genre à 2h du mat, c'est banger! Vous trouvez pas commentateur qui fait des petites anecdotes et, si et sinon, je vais faire un petit buzzfeed pour vous, alors... Euh... <rire> La place au vrai gagnant Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais Là La... Bon, désolé, tu es le perdant, mais on va essayer de te redonner le sourire. Quel personnage des Simpsons aimerais-tu rencontrer en vrai Mo Sislak, Rainer Wolf Charles Montgomery Burns ou réponse 4, le Howard? Moi je mais... pense que la troisième réponse parce qu'il est riche. Oui, mais c'est assez un sale type. Hein. Euh, J'aime bien Mo parce que euh, il est assez sympa. Et... Mais c'est un sale type. De qui donc et, et il est pas riche. Et comme nous. On parle pour toi. Oui. Oh. <rire> on va pas s'entendre. Hein. Ça sera Burns. Ok. Fraise, choisis la récompense. Fraise prend Rainer d'Evoine, il te reste du coup deux choix. Je sais pas, le Howard, ça, ça sent mauvais quand même. Bon, on va prendre mot. Hein. Norage et Prover ont pris Burns. Et à votre avis, qu'est-ce qui se cache Un petit indice, est-ce que vous vous souvenez d'un épisode où Marge Simpson faisait des dessins Non. Vraiment bah ouais. Et bah, du coup, vous allez devoir faire un petit dessin du Fallgas du gagnant. Oh ah ça Est-ce qu'on va bien s'amuser Publie-le sur Twitter pour un max de likes. Non, franchement, ouais, je pense que... Ouais, je vais le mettre sur Twitter. que hein. tu as est-ce que tu as un avis sur euh, Wolf Castle Sachant que c'est vrai que Wolf Castle fait penser aussi à un, un château avec des loups. Il a quand même, parce que j'ai appris quelque chose, c'est qu'en regardant sur le wiki, il n'aime pas trop les, les personnes... Euh, avec des étoiles. C'est. Est... Oh, oh, oh, est... Est oui, oui, on est toujours Samson. C'est. Euh... C'est la blague. C'est un one oh. show chaud, spécialement Battle Royale. C'est stylé, c'est stylé. Voilà. Ouais. fait. <rire> Et maintenant, le plus difficile, tout simplement, Des Qu'est-ce que tu t'attends de moi euh, Je ne sais pas. Tu sais quoi euh... Je suis allé dans un bar aujourd'hui. Oh. Et bah ben c'est faux parce que ça va être action ou vérité, justement. Et qui pose la question Tu sais quoi Ce sera Astéro. Voilà, ce sera Astéro. Action euh... ou vérité Hugo, si jamais je dois faire une action... L'action, euh, ce sera, je pense, vocalement. Ah oui, non, bah je vais éviter de dire des dingueries. Euh, bah du coup on va on va le de... mort dans stream, lol oh, vraiment <rire> On va partir sur la vérité En fait j'ai pas réfléchi donc forcément on galère là... Je One Man Show, quand même. Oui c'est vrai, Bibi oui. euh, a proposé de raconter le One Man Show de presse, voilà Alors bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous... je... Je vous présenter un One Man Show Voilà... Euh... C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est un peu comme GAD. Eh <rire> hey, les gars, vous savez, j'ai beaucoup joué à des batteries dans ma vie. Preuve, j'ai pas pris de douche. <rire> Au moins, je joue pas à League of Legends. Enfin, bref. Et là, je vois Fall Guys sortir. Et là, je me dis, oh, go jouer. Et bah ben là, je vois quoi Je tombe en game face à Ego. Direct à la sortie du jeu comme ça, là. Et là, je me suis dit que j'allais me battre. Spoil, j'ai toujours pas pris de douche. Voilà, je tiens à créditer Fraise de ce banger. Je tiens à remercier ma aussi. C'est bon, j'ai la vérité. Day one, je veux une réponse honnête de ta part. Et avec explication profonde. Sur une échelle de 1 à 10. Hugo, tu le trouves à combien Mais honnête, hein, et je veux savoir. Pourquoi moins et pourquoi un peu plus quoi euh, alors tout d'abord Hugo est un streamer français Par conséquent on peut se demander est-ce qu'il est frais Et la réponse euh, c'est que en raison de son environnement Qui doit être, être une pièce fermée Qui doit être sûrement sans ventilateur pour pas gêner son micro Je suppose que Hugo il a plutôt chaud en ce moment Et on dirait, je dirais un 9 sur 10 là En conclusion Hugo est chaud Parce que euh, le réchauffement climatique bah écoute, je prends l'avion et je vais te montrer que je suis bien en chaleur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je tiens à remercier les participants du tournoi et aux spectateurs qui ont regardé ça sur Twitch. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir de refaire des tournois comme ceci. Un grand applaudissement pour les gagnants et les vrais gagnants du tournoi, qui ont bien reçu leur récompense et qui ont fait leur gage. Un grand remerciement à Astero qui a pu m'aider un peu sur le projet et que je vous invite à regarder sur sa chaîne YouTube pour avoir sa version à lui. Et également à Basta et à Norage qui ont streamé de leur côté et que je vous invite à suivre leur chaîne Twitch. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Ça permet de me soutenir en visibilité. Et je vous dis à une prochaine vidéo et qui sait peut-être un futur tournoi. Allez, salut